Pour oh, je me remets en position, je prends un peu de hauteur. juste dans le coin avec la neige là. Tu vois bien Je fais un test de chauffe. J'ai en puissance maximale, sans arrêt. Le prototype semble bien réagir. La machine semble bien se comporter. Tu chopes quand même. Tu hein. fumes là. Ouais là je commence à être chaud, là. je suis 80. Bon, J'ai identifié euh, catapulte, blackjack, cataphracte et un autre gros. Je vais retourner voir. On reste en position on, on reste en on position par Ouais. Tu... Attention, Duc, on peut seulement rester, rester en contact euh... avec euh... le Qu'est-ce ou que tu reçois euh, Tu as une visu tu respectes vraiment une grosse distance de sécurité, tu n'aurais indiqué les mouvements savoir s'ils continuent à foncer sur toi. T'es à quel niveau là T'es en G9. T'es en G9, ouais. Ils, ils ont voyagé ils ont vers toi ou ils restent toujours sur la zone de combat Je les ai vus avancer vers K9, mais mm -hmm. je peux pas confirmer s'ils ont poursuivi leur chemin. Ah oh, la vache. Okay. En okay, orbite naf. et repère le dropship. Hein. D'accord. Bon, ça devrait aller. Euh, ce que je vous propose, le groupe de, de médium qui va un peu plus vite, vous allez pouvoir vous avancer et aller jusqu'à G8. Vous allez traverser pour aller jusqu'à G8. Vous vous mettrez à ce moment-là à couvert. Vous passez par le Je G8 Euh non Non, vous non, passez par... Euh, attendez... H8. Vous passez par la fenêtre, Vous passez par H8. H8 tout droit sur G8, là. Vous le monte Ouais. Vous montez, Top, là. Alors, bon, par contre, euh, l'autre groupe, vous restez en bas. Hein. Ouais, le dragon... Bravo, on, en bas. on reste en bas. C'est ouais, Alpha bravo, qui, qui bouge. Qui... Ouais, Alpha, vous montez. Bravo, vous restez en bas. G7 G6 D'accord Bravo vers G7 G6 Alpha avec moi direction G8 Vous me suivez Allez, ouais, bon. Bravo, bravo. Sur G7. bravo mmh. G7 G6 Copie Eh G7 écho encore de percevoir un autre écho 1800 m alors il faut transmettre euh, il faut transmettre à orange parce qu'ils sont supposés s'allumer euh, 3 minutes après le premier contact le cicada est toujours là je l'ai en visuel le 3 sur un Cicada, quel rayon en... en... Ah oui, je ça. aussi. Il est accompagné d'un Centurion. Hé, hey, euh. j'ai quelque chose ailleurs, là, euh, sur... Euh... Oh putain, ouais, j'ai deux mecs. Deux mecs J'en me ai un deuxième. Sur nous. Euh, quelle direction Azimut 202. Et Azimut 177 Cicada, Azimut 202, il y a autre chose, c'est un quick draw. Et j'ai deux autres mecs qui viennent de surgir à 1500 mètres j'ai un kintaro et un centurion à 188 se dirige vers la gauche est ce qu'on fait on les intercepte ou pas gauche non on sécurise le prototype ah oui, oui. et j'ai un... une catapulte qui, qui nous regarde hein. oui déploiement et Avec... retenu cata regardé. blackjack ouais, avancez la fuite ouais. identifiée on... permission de tirer chef Permission de tirer. C'est un Kintaro 10. New target vite, genre du feu aussi, je suis pris en par des missiles. On retourne à l'abri. On se place derrière là. Prendre incoming Doc, Doc, vous n'oubliez pas. Contact. aussi. Ouais. Doc, les lights sont décrochés, ils sont plus en K-12. Ils sont décrochés, d'accord. Ils sont possiblement ils sont tournés vers nous. Donc probablement euh, du locust, euh, du Cicada, parce potentiellement que... j'ai vu des trucs à deux pattes euh... On ne tire là. pas sur le prototype les gars Et sud de G8 Et ça bouge direction radio On essaie, hop, on se désengage, on se désengage, ils montent vers la tour radio hein. Ils montent vers F8 effectivement okay. On pourrait pas cette contact, en... ouais, ils sont là. Ah, là euh... bon. Contact face à moi Ok, on se retourne, on protège le prototype. New je replie, je replie, acquired. je replie à la Qui, balle. Dragon. New si je reste là, je, je vais être engagé par un scalar. Ok je vais balancer okay, la pression est en, est en profitant pour te replier Ok il s'amène des deux côtés on est pris en sandwich Protéger le prototype qui est a est de mort Charlie le cicada, priorité là, sur le cicada Ouais Target destroyed. New target Ils arrivent en masse euh, sur le arrive. côté droit. Prototype, replie-toi. Fais demi-tour. En euh, face. Fais-toi sur l'équipe derrière. Un.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 Pourquoi tu te rappelles pas, Blue-2 Blue-2, euh, n'avance pas, là, t'es en première ligne. Je vais exactement là où je dois aller, monsieur. <rire> avec, avec votre fameux prototype. On oui. On remonte sur E7, Ils sont... euh, bravo. Ils sont au, Ils sont au F8 Ouais. Ah. Blue-target acquired. la tour. Ah. J'ai accroché leur truc, le prototype qui est arrivé, nous. le prototype arriva à nous. Le prototype arriva à... le t à... ah. de... les gars 15 secondes avant la communication. Ah. Derrière toi. Lance bravo, lance bravo, vous pouvez commencer à pousser. Hein. Je lui dis d'engager direct euh, le prototype ou d'attendre Il attend, il attend, il attend. Il attend, il attend. Euh, Communication établie. Euh, Faites, j'ai bloqué le okay, contact. Attends avant d'engager. De, le canal est ouvert, hein. vous pouvez communiquer avec lui. Ils sont tous là. C'est bon, il attend. Ah, il y a Catafract. Catafract, là, c'est hôtel. Allez, on engage, on engage. On engage. Allez les gars, poussez avec moi derrière le dos. Le Steve, c'est la catapulte, il faut absolument catapulte. Echo, catapulte. Echo, bleu 1, catapulte. Est-ce qu'ils sont sur notre dropship ou pas du tout Il est sur Allez, allez-y les gars. On est sur quoi Echo, catapulte. Bleu 1. Linière, elle est quasiment finie. Il y a une lance lourde qui entre. en train Il y a deux catapultes. Lance, le contre, il faut qu'il il engage Le cas, euh, Il faut qu'il engage. Il faut qu il Il engage, engage, vas-y, de... engage le combat. On sache. Target destroyed New target décédé. Putain, c'est possible. Cool. Avancez sereinement, positionné en boule de feu entre F8 et 8, au okay. maximum. <coughs> Donnez-vous info. Battlemaster, Juliette. Battle on va devoir décoller dans moins de 9 minutes. pas sûr. D'accord. Battle Master, les gars, il fait mal, il mal. Il a shot down. C'est le moment. Voilà, c'est bien joué. Allez. Retournez, retournez. Fox Trot, Fox Jack. Il faut que le prototype désengage. Le prototype désengage. Prototype désengage, désengage. Le cataphract, ouais. on ne les touche pas. Fisez au fond. I. I. Cataphract, 1 XI. Atlas. L. Ou Atlas, non. Atlas plutôt. Atlas. L'équipage a terminé le check. Okay. pour ah Pardon, 8 minutes. <rire> ah ouais, somme, Olaf, je commence à être très endommagé. On euh, les Ah ouais. On recule, les on, recule. On, a... on recule. recule, voilà, recule. Voilà, on reculez, repositionnez-vous. laissez pas tranquillement. On balance du LRM Fox Trotty, c'est fini, voilà c'est bien C'est India, India. Catafract India, India. India. India, India Voilà, je les India. je veux Attention, il tire sur le Catafract catafracts Attention, on parle de Catafract C'est C'est India Catafract qu'on peut tirer, c'est pas Delta C'est India qu'on tire, on est d'accord Oui, il y a le est en train de retourner là, le prototype il faut qu'il fonce sur le dropship le, le prototype sur en gros ship, les autres vous offrez un tir de barre en haut. je j'escorte le prototype. On a le vérificateur qui, qui vous spot depuis la tour de contrôle. mes arrières. Vas-y, vas-y, vas vas je vais essayer ce Quick recule un peu. Oui, le dragon escorte okay. le prototype, les ah, autres restent pour bloquer l'avancée. La mission prioritaire, c'est le récupérer. Ok. Tu achètes pour un dev no. comme moi. Non. Sale Être, tuez le proto. New target acquired New target acquired Wounded incoming missile New target acquired Le somme hôtel est faible je, je, je, je suis seul. Changement d'ordre, détruisez le prototype 25% 8 level critical Oh purée Je peux changer de camp de nouveau New Il fallait avoir prévu le.. Euh, T'es toujours enregistré pour les tour à euh. Ouais ouais c'est ça le problème ça, ça cause un petit souci qui était qu pas été plus me prévu ta défection bon tu vas mourir de ça. craque warning incoming warning incoming missile warning incoming missile right arm critical damage target acquired Maintenant pression en descendant sur F6 et en remontant sur F7 à la limite. Ou alors engagez-vous sur E6 pour avoir un, un... un... Une... Une comment... une zone. Tu vois des léger zone moi là, je sais pas si c'est Le vindicateur près de la tour oui. est rouge foncé, bien endommagé. Plus de Okay. ok, désengage et tout. L Éjection Vous avez une dia et tout à bloquer un maximum. Le dragon, fait gaffe, tu vas avoir un locus qui va arriver dans le coin. 6 minutes avant décollage. Les okay. Ah ouais, il décolle dans 6 minutes. On peut pas demander le décollage avant Si, bien et sûr, aucun problème. 6 minutes, c'est la dernière limite. Le dragon, pour base, pour le, le en, en fait, excusez-moi, même bien pas bien. 4 minutes. Le oh, prototype ah, ah, yes. yes. <rire> engage pas en guerre, Le drop-chip le dropship chip s'engage. T'es sur tes fesses, Marek. Ok, vas-y, fais Euh, système d'armement des dropships actif Collage immédiaté la New target Left arm, Je prends ton temps. Il y a un atlas qui arrive. New hein target ah ouais C'est le plus. Right arm critical damage. de bloquer avec ton Right arm. Prototype sur base, on demande le décollage immédiat. Ok, décollage enclenché. Décollage demandé, À A 2 minutes 44, on décolle. A 244 on décolle. Dropship repéré. Le petit peu battle mec on attaque du dropship. Combien le le là, là. Le le là. Ah, avant, décollage? combien Bonne jambe Target GG Je là. Target Une minute avant décollage. Ah merde <rire> Éteins-toi Éteins-toi <rire> Tu tues ta tourelle. Ah merde, j'y avais pas pensé. allez <rire> <rire> l'autre côté tire sur les. Eh, vous êtes tous morts Qui oui. Oui. Oui, l'a qu est -ce qu tué <rire> C'est les tours. <rire> non non, non, non, c'est Orange d'or J'avais pas pensé à ça. J'ai essayé de défoncer par l'autre, je suis pas le fesse. Dropship Dégol, putain <rire> Ça fait longtemps que j'ai vais 5 secondes Fin de partie ah, C'est dommage sur le coup d'état. <rire> <rire> La blague. Oh là là. C'est vrai que j'y avais pas pensé. <rire> Équipe des lights qui vont à 4 ans à l'heure. Messieurs, j'ai 4 flamers. Oui, 4 flamers. Donc ah si oui. vous avez un truc qui chauffe trop ou qui tire du laser à fond, appelez-moi, je m'en occupe. <rire> ouais. Oh, ah oui, d'accord Ah oui, pas mal un ouais Contact avec Contact. Contact en face ah. sur quoi. Qu Ils sont montés sur, sur la rampe, C'est un Ouais, il a fait ouais. demi-tour. Bon, maintenant, ils savent tous où on est. Son bill, il est guêtho, bien. Je crois que j'ai vu une silhouette passer en haut. Est-ce est on, on a on, quoi comme, je, comme un mec en jump jet J'en le... ouais. ouais, ai le... Moi Un Raven Je sais pas si je peux monter là-haut. Un là des deux Raven. J'en ai Et... mais je suis pas, pas sûr de pouvoir monter. Je pense pas que je vais se monter là Faut quand même qu'on ait une vision de ce qui se passe. Ouais, faut un peu imaginer. les gestions c'est un coup, coup d'acte dans C5. Ah, ah c'est un euh, C5, il euh, y a un, un C4, c'est confirmé, confirmé euh... un C5. confirmé, c'est Non, mais il est derrière. Ah, c'est cadavre. Le pack ah, a d'air C4, derrière. Target... Gaffe à vous en faire un tir, vous ne gênez pas. Essayez d'avoir un arbre devant vous, pour pouvoir euh, enfin, la pour vous, vous, vous, vous mettre à couvert. Ouais. Chacun son arbre. Quoi Oula Oula Oula Oula, Oula. Oula, oula. Oula, moi j'ai trouvé, ils sont par là. <rire> ils sont euh, vers C4C5. C4, ouais. Hein peut-être peut pousser les euh, Attention Bubbaider, tu.. Ah, alors, je... est est tandu? Tandu? Il y a un tout près là. Il est là-haut. Ouais. Ah, là, ah, là. On a pas vu l'autre la il y en a en D5 aussi. Hein. Awesome, oh, on a un quick qui C4, C4. C4 dessus. On en a deux en C4. Est-ce que le Jenner et le Locust peuvent aller un peu en profondeur, voir jusqu'où c'est en oh, leur jeu. Il Oh, il est notamment chaud. Le en C4. Attention, le quick draw là sur un C4. Un quick qui vient d'apparaître. Un sauvage draw sauvage. Target J'arrive sur vert, je vais Je pense qu'il est chaud. Ok, j'ai un local. J'ai engagé le vert 3 en lance-flam. Vous, vous approchez pas de vert 3, j'ai engagé le vert 3 en lance-flam. Oh. engagé sur vert 3. Dragon, un dragon qui vient de sortir, découvert. Ok, ouais. on est sur... Euh, oh, c'est le bordel. Rico, là. Un launch-back. Vert 3 éteint, vert 3 éteint. Foxtrotch, launch-back. Hydro éteint. Il fera pas te couper, la c'est Ah, il vient de s'en rallumer. Bet, faut dégager, mettez-le de dégager, royaume. C'est une lance qui est derrière. Et on pousse sur cette lance. Ouais, c4, acquired. il y a euh, c4, plusieurs un... mecs. Alors euh, c4, un... c4, plusieurs mecs de tonnage élite, euh, je, je, je pense. J'ai vu un dragon et un... Il y a un C4 avec ah, un player. Ah, ouais, alors soit on... Ouais, il a... Là, ils arrivent par C3, C4, ouais, ça, ça déborde, C4 est de... Ils ont pris le dessus de ce côté, C'est des mois et là on se retourne tous direction C3, on est en train de oui. fuir alors, en E4. un Locust, un Cicada, un Queen Draw, Et les gars, allez, il est. Gars, elle, est un dragon bon, aussi, est... il y a un dragon il qui arrive. Merci. Il y a une lance entière là, en C3. Le Locust revient, on verra. Pardon. target. Ça dit quoi, euh, oh, je le en Ça tient la crête. Ah je fume. On a un mec qui en un tas là, est en train de rangement. ça va aller. Il faut pousser pour t'aider. On ouais, es oui, oui, ouais. ah, est dans le centurion derrière nous qui Si vous êtes chaud, arrêtez de tirer, mettez-vous à couvert f ouais. Ils, Ils sont dans la même direction. On est sur le côté là, ici Kada qui déborde en B3. Je vais le garder en point de mire, ne vous dites pas pour pas prolongé c'est jamais que deux médiums les joueur. Il y a, il y a là. Il y a Locus qui, qui l'a rejoint. Je oui. donc new on, on est en tr deux. très faible torse central. Aïe, ah, oui, j'ai perdu une, non, une jambe. Ah, moi. J'ai perdu la vie. T'as perdu la vie. Et la tête, je et la tête. <rire> J'aime beaucoup t'as D'abord, le tour, hein, tout est foutu de tes On a, a des le euh, Tu aller embêter. Warning bon, On est en supériorité pour le moment Je suis en défense côté gauche Côté gauche c'est bon Côté gauche c'est 3. 3, 3. 3 Côté droit c'est comment range 3 Côté droit c'est comment on 3 Joli kill sur Locust hein. Range 2 c'est par la droite C'est ouais, 4 c'est... New target acquired C'est peut-être besoin de vous... Y'a un quid de rose sur le rocher Ouais Si quelqu'un me semble plus j'ai plus de vieux Je vais pas Je tire des missiles dessus mais j'ai qu'un dernier 5 New target acquired Il s'est ah, éteint, se filtre à toi Denis en Oui j'essaye, j'essaye J'en peux pas Désolé... New target acquired Aaaaaah Aaaaaah Rassemblez-vous, là, on est en train Tour. de faire un si je peux monter, vas-y, faut forcer c'est ouais, tout. Hein. Rasse Rassemblez-vous, là, ils sont en train de reprendre l'ascendant. Ouais. Et on rejoint vers ces 4 Ils ont quoi en face, encore Quidro très faible, Delta. Cette barre, était LRF, que... Attention, le Somme vous en reprendre. C'est très très faible, dragon tombé. Ouais. ouais. Merci acquired. beaucoup, aïe. Je suis dans le dos oh non, de l'unsoft. Le coup est Le coup hein Le coup il de est ah, delta, quasi mort. Bien frais. Le 8v, faut tirer dans le tour central. C'est oh, oui. Ok, un cicada. Le coup draw sont morts, euh, sont quasiment morts. Le cicada le va m'avoir... Je suis mort. Une Raven éliminé. Ah, Atlas, rejoins-nous là sur ta, sur ta gauche. Oh, New target il, qu il, de... il reste plus que deux. De, de, de, il reste plus que deux. Deux contre c'est Deux c'était un. On se sort pas dessus, repli de toi de son Au secours, Warning, incoming oh, missile. Critical. Un... Damage. Critical. Damage. Si qu'il y a d'accord je crois. Si Le Dernier mec, tu partout. Mais t'es un Atlas, un... no. tu... No. Faut juste que tu fasses ta là, et tu finis la partie. Ouais, euh, tu es sans cercle. Faut juste que tu fasses gaffe à ton dos surtout. Tolle ton dos là, et tu regardes à droite et à gauche. T'as pas à bouger comme ça. Qu'est-ce qui reste en face, On sait ce okay. qui reste Il reste, okay. qu il reste, okay. Il reste un, un Quidro coup. qui est quasi mort, c'était à droite. J'en ai spécialisé On Ouais, le... oh, plusieurs fois. Ouais. Oui. Quidro. Ils sont tous quasiment morts. Ah, c'est bien dans le vide, n'importe hein, lequel. va hein. prendre par la gauche sur mon. Gauche, c'est partout là et on ira tous ensemble encore de tous sorts essaie d'avancer sur ta côté à droite à droite il à gauche c'est le faire Ouais, faut... Allez, lâche Allez, lâche Le lit. Ah. T'es Pour être... Euh, pour être réaliste, on ne saurait jamais faire ça euh, en mode normal. Je vais te Ouh, c'est tiré déjà. Alors j'ai euh, 720 coups de LRM20, les gars. Appelez une cible et je tire. Je, je, je tirerai pas si on m'appelle pas une cible. <rire> Sinon c'est des coups de small lasers. Oui. Oh yeah. C'est le C4 là Ah oui. Ouais, ouais. Oh. Tes petites trappes sont s'enfermer, tu ne pourras pas lancer une bici comme ça. Hein ah, mais si, j'ouvre, je ferme, monsieur, à volonté. <rire> C'est le contrôle complet de mes trappes. Je peux les ouvrir à chaque tir, les fermer à chaque tir. Dès qu'on me tire dessus, je ferme mes trappes. <rire> je sais pas si... Là, là, là. Je ne sais pas où ils vont, mais on les voit nulle part. Ok, il y en a quelques-uns dans l'eau. <rire> Derrière le bateau, il en a, ils arrivent on a un léger euh, pas vraiment léger c'est pas grave il y a enfin, du pc de avec... large laser donc méfiez-vous quand même bah ben oui ça m'arrangerait qu'on les, qu les, qu les bloque quelque part où je peux envoyer oui, des volets. ouais ça passe dans l'eau le effectivement Ouais. dans le est-ce que euh... c'est sur la terre peut-être non on va acheter ouais, sur ouais, la ouais. terre est-ce Est que quelqu'un pourrait se placer avantageusement pour ouais. le je vais poser Pourquoi sur la gauche pour aller euh, dans côté. Il y a Charlie. Ah, bien sûr, il est trop large laser. Ouais, je me casse de là. Bon, ben là, mon bâton master. Ça, c'est un peu inutile, il n'est qu'un... Un ils ont PC quoi On a repéré okay. quoi comme armement okay. en face fait, On peut peut-être euh, juste prendre un peu de distance. Ils ils ont déjà... Il y a du LRM, du LRM, ah, un... ouais, -être être... LRM... On reste en place okay. parce que okay. si ça va les obliger à avancer s'ils veulent euh, être ouais. cassés avec leurs armes. Il y a un on laisse découvrir un petit peu. Dragon LRM 10, AC5. Euh, Faut qu'on fasse le premier kill comme ça on a l'avantage. Je vais engager Charlie en LRM. Ils sont en train de tourner sur la gauche en D4. Engage Charlie. Il y a un ce que c'est machin en face, ce qu'il balance. arrives en D4 Ils sont en train de tourner sur la côté gauche. Je vais engager Echo en LRM. Est-ce qu'on peut me le garder Ouais. Ouais. On va essayer. On une deuxième salve et après j'arrive. Ouais. Deuxième salve, partout. Echo sur le Deuxième phase à toucher là. Il va se cacher. Vert. Non. Il, est, il est vert. Oh, okay. est tiré sur la droite qu Est-ce que c'est ah, oui. Position ouverte. golf New target acquired. Elle fait position ouverte Ouais. Plus ou moins, mais il va y avoir tout tranquille. il y a le commando ouais. qui est là pour faire en D4 des, des des sous détention. New target oh, reculer un petit peu. laisse-moi passer s'il te plaît. Il me lâche là dans de missiles, je sais pas qui ce qui me voit. Le commando très oui. Delta, c'est dit quoi C'est dit quoi là-bas Dragon, ça euh... pousser. T'es en train Faut de passer que... là, hein ah, il passe, Là, tout Hôtel, il on peut envoyer LRM dessus, j'envoie LRM sur Hôtel, le sable de J'envoie LRM sur Charlie, sont en train de le garder, grosse cible, c'est pas oh, l'air, mais écho. LRM, hein. Je en Charlie se en derrière. Charlie deuxième deuxième acquired. deuxième volet, Echo à gauche, écho, on l'envoie. Ah, derrière l'antenne à gauche. Echo, echo, echo, echo, echo trouvé, echo à Tiens. Euh, ben non, non, hôtel maintenant, ah, hôtel Hôtel perdu Hôtel repris la Hôtel Jules lancé Hôtel solide Hôtel lancé Encore trois chances Hôtel lancé. Lancé. Euh j'ai le de hôtel, j'ai Maintenant hôtel pour lui Je dois modérer mon Je tire en demi-salle, hôtel lancé On non, au contact, Contact. non, contact non, non, non, non, non, non, là, non, non, de droite. non, sur non, là, non, non, non, non, New Ils ont Et toujours un lanceur de missiles euh, en, dans l'eau en V3 Ils en train de tourner sur la gauche niveau oui. euh, oui. plan New target acquired en, fouilles. En, en, fouilles. en le, le ceinture, il est tout seul Engage hôtel, mmh. un small laser New target acquired Commando oui. maintenu, alpha. Il faut vraiment, vraiment je Je vais essayer de monter pendant Il court toujours, toi mon vieux. Il court toujours. J'ai froid, je vais de bon, ouais. euh... Des je bien c'est. pas à coup. F, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, plus d'armes. Trouvez-moi une autre cible. Si quelqu'un doit un de ça doit être un live. l'envoi sur le Delta, ça va lui faire ses jambes. va un peu la Delta. Delta toujours. Delta ma... <rire> <rire> je suis plus que laser, tiens. Je le maintiens hein. Je ne plus que ce laser, je sais plus Ils sont en ruine hein. Ouais On les jambes de Delta. Jambes du Commando Bien joué. Aussi, le Dragon, on a plus rien du... Ouais, mais on a plus d'armes. Commando a plus qu'un Asylum 2, Par pas pour ça que je le fais pas pour lui. Derrière toi, le suki vous allume. Charlie, est bien bien en forme. Ossum, Ossum, il vous allume. Faites attention. Ouais. Ouais C'est vrai que Ouais. Euh... Si orange 1 attend parce que t'es beaucoup plus en avant sur le contournement. Et tu te fais prendre de côté. Juste. Le 3 tu vas le 3 dessus là. Qu -ce qui ce que tire dessus le somme le charge par le côté droit. J'ai le temps d'en lancer. Non on a bientôt fini. Non, ça va finir. Je suis sur le quick draw. Le Quick draw est faible, faites le quick Draw. Bon, le somme est quasi neuf. Ouais le Quick draw est plus faible, c'est manger encore un ouais, problème. On va essayer de le faire en premier. Et voilà. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui se jette sur le sum pour le.. Pour le à se battre au cours. Plaquer à terre. Ouais, pour plaquer à terre. Le plaqué à terre Parce que son potentiel est en longue portée là, là somme. Laissez-le pas prendre du, du champ, somme. Par contre, moi je peux pas le pousser, je suis vraiment trop faible. Moi j'ai juste un euh, de laser moi, Je bien bien ouvert, mais... Je peux lui donner le coup final, ah, si vous voulez Ah, ça y est, trop tard. Là. Ah, ah t'es là derrière. Attends. Oui. Il reste plus qu'il... Vous plus, plus de... Il y en a un qui est... Ah, il a plus d'armes, <rire> le... <Oui>, donc... <rire> Vers deux tests. T'as là, il est ouvert central. Ouais. Ça, aussi, Ça laisse pas l'avoir en LRM, hein Ouais, ah, ouais. Avec des médias, tu ne oh, l'arrêtes Dans le dos, bien joué oh. coup hydro quoi. Ouais, ah, dans ce cas là qu'on voit qu'on n'a pas de test mixer l'habitude aussi. C'est plus intéressant finalement. <rire> ouais parce que tu, tu vois pas les deux. Bon, les deux ont leur intérêt. Y a pas... Je pense pas qu'il y a un mode de jeu mieux que l'autre. C'est bien de changer parfois. Ouais, ouais. Ça amène quelque chose. Celui où tu gagnes c'est quand même. Tu t'es moins frustré je trouve quand tu meurs vite. Enfin parce que tu meurs pas vite en fait. <rire> ouais. T'es moins frustré quand tu meurs, pas, bah, et que tu gagnes. Non <rire> je pense que dans les parties en stock, tout le monde a le temps de s'amuser. Dans les parties normales, euh, parfois, tu... Oui. tu meurs vite. J'ai okay. cru voir un contact vers... Euh... Il m'a semblé voir quelque chose, mais je suis pas certain. Vers, -on, euh... on reprend l'avance vers B4 Vers C4-C5. Vers B4, on bouge vers B4. Très euh... certain. Vitesse 40. 48, vous payez les. 48. Contact. Ah, contact, contact. Contact la, derrière l'avion. Thunderbolt. T'as quoi en envoyer léger pour voir ce que c'est T'as un Thunderbolt après, je sais pas. Bah, je oh. vais va oh. te voir si c'est bon ou pas. Enner, si tu y es, je te souviens. Je vais te garder de ce côté-là. Le couvre. Bon. Il oh, est dans l'avion. Il est dans le même D'accord, reçu dans l'avion. Il est planqué dans l'avion. Oula les autres sont là. New target acquired. Ok, on a fait on a fait un, on a fait un. Petit il il sort oui. de l'avion et il va sur la crête derrière. Ne vous faites pas euh... Faites le tour par la droite, la gauche ou oh, hein. Faut passer euh, derrière l'avion euh, vers le bas, vers T4. Ouais, ouais, de l'autre côté de l'avion, je vais essayer de prendre un, lot. je vais essayer d'en trouver un. Attends qu'on te donne un ordre de tir clair. D3 Atlas. C'est quoi okay, Attendez que je vous fasse un rapport. Ok, ordre de tir clair sur Delta. On sent sur Delta, Delta, Delta. Oh delta, delta. Delta, oui, Delta, ouais, Delta, le somme. Il, il s'est se tourné se vers plus moi, lancé, vous aurez ouais. son dos. Ok, je, je tiens le rat en On va y sur Delta, vous aurez son dos. Cléo était sur le, le suicide, hein. oh. moi, il est dans ce missile hein. ils viennent vers moi, euh, il y a un Atlas là. et l'Océan, je perds faire mes contacts. Je Après me replier le est tunnel, je vais me replier hein. vers le tunnel. Sonnable sur nous, ouvert en... Ok, il un cicada derrière nous. Centrale, le Sonnable est ouvert en centrale. Ouais, il est mort. Le Kintar aussi. Le ouais. Ne chassez pas le cicada. Restez sur le sommet yeah. sommeil. Charlie, Charlie, tire clair. Charlie, Charlie. ouvert, Charlie ouvert. Il y a Beta qui se dégrave. Target destroyed. Après, je Charlie blind. De je recule, je recule. Bon, on va au contact, on prend la mêlée Bravo. Bédale, ouais. Bravo, non, que, euh, non, que, sûr, ok, l'Atlas est au contact. Je vais arriver tout dans ce hein. support de l'Atlas. Il, ouais. bon. bon. bon. Il y a un ossum. J'engage l'ossum en lance-flamme. en centrale, bravo. allumez nous. J'engage l'Atlas. Qui l'Atlas C'est l'Ossom maintenant. Lance-flamme sur l'ossum. Il y a un cyclénaque qui. Le sommet Ah, on est tombé. Il est tombé ou pas Oui, le sommet est tombé. Ok. C'est le Voilà, je viens de lui aligner un bon petit truc. Je vais le Il est capable Joli je oui. euh, on les a torché. Je crois que je vais m'acheter un Battle Master. <rire> oh C'était joli, ça, quand même. Mmh. Joli. C'est que je suis désorienté, en fait. C'est pas qui est qui, et qui dit quoi, et où est qui. Tu disais que le Master est plus lent que l'Atlas Non, non, il est plus rapide. Okay, oui. Alpha est au milieu. On euh, ah, ah, ah. continue, on passe par euh, ah, bah, Ouais, j'ai peur qu'on soit pris dans un couloir, là, on aura du mal à se battre, hein. euh, L'Atlas, il est un peu isolé, là. il faudrait pas le laisser tout seul, là. Notre Atlas Oui, notre Atlas. Il est sur le flanc, c'est ça Oui. Mais euh... Ah. Si on a Si on prend le couloir E3, faut s'assurer qu'on ait tous des armes de bras, parce euh... qu'on peut-être peut pas assez de battements pour battre peut pas correctement dans un couloir. Enfin, si eux sont en hauteur. Moi, j'ai les deux médiums dans le bras. Là. Ils sont tous en hauteur. Hein. Tirer, euh, en hauteur mais... par contre le problème c'est qu'après pour utiliser la classe euh, comme tanche ça va être difficile de se rendre compte que c'est un peu trop chaud t'es gaffe à réfrire on a toujours un génère on est toujours un génère Ah, passe par, euh, 3. <rire> Donc Denis, y a, chez eux, il n'y a que le Cicada qui est aussi rapide que toi. Je pense ouais. que tu peux euh, te lancer dans une course folle par E3, euh, D2, je crois C2, C2, Ouais, mais il y a du monde par e Il y avait quoi euh, Il et je ne sais pas quoi. Je viens regarder, je veux voir ce qui... Ah, c'est quoi C'est quoi Ah, c'est le ah, ce Thunderbolt. Charlie qui arrive en haut. Charlie oui. Ah. Perdu. Le place, ça pas, moi je, écoute, je vais longer le, je vais longer en bas et je vais prendre le. le ils sont bien tibés sur moi là. Donc, ouais. pouvez, ils euh, ont, ont les pas le tissu mais ils remarqueront rien. Bougez là ils sont sur moi ils euh, ouais. sont vraiment Vous Pouvez les frapper. Il faudra engager en même temps, Denis. Oh, je suis pris en missile. Je crois en bas. là. Derrière nous. Ouais, ouais. Engagez engagez. Euh... Restez pas en tête, là. Oui, hein. Je suis pris par Cicada. Je suis pris par Cicada. Ah, euh, les je suis dans roux, son avancé, là, avancé, là. Avance, avance. On pensait qu'il faut tourner, là. Bon, on s'est fait, fait repérer être à Cicada. Surtout au roi, Denis. Ah Enfin, je veux dire, prends pas le prends pas. Ah, le oui, d'accord. <rire> on arrive. New target acquired. Là. Ouais, on là, va être de faire. Écrasé par les missiles. Et on n'a rien du tout en missile. Le, là, on on suit, on hein. se... le derrière, moi, derrière on, moi. On attend que le plus gros arrive. D'accord, Engagez vers en missile hein. si vous pouvez. Alpha on a rien en missile quasiment. J'ai presque plus rien moi. Il, il a le, vraiment un terrain ouvert. Pourrie-le, pourrie-le Ah Ah Ah non mais j'en Oh ok cœur. il a perdu oh, est la, la moitié de son équipement, il a perdu les le train des de C'est bon on le poursuivait pas Et Les autres sont sur la crête, ils arrivent Denis tu me suis, on continue un peu plus loin nous on va essayer de les faire se retourner pour qu'ils puissent avoir une charge de l'autre côté ah, target acquired. Mmh. Il y a un thunderbolt en haut ouais, je peux Il va nous péter les couilles le euh, droite droite. Mmh. Ok on va les engager devant pour qu'ils se retournent on engage Delta. On n'a ah, pas entendu. Awesome, il est au sommet. ils nous regarde. C'est bon. Peut-être peut avancer. On, On a le a rapport. On un... a toute l'oppration. Donc il, a... il, a... il a... donc, moi, donc, est au sommet. La classe sont sur nous, hein, sur les légers. Donc, je vais essayer faire le tender en bon, volant. Pourquoi est que je vous... suis là Donc toujours le sommet et la classe qui regardent les deux légers. Donc vous pouvez pousser si vous voulez, je pense. Sinon. Mm 0% New target acquired. le Kintaro en de moi, il est en l hôpée. L hôpée, meurs, nous vers vous, hein. il s'intéresse plus à nous, et à la place oh, joli coup. C'est le ciel là ça euh, non, c'est Kintaro qui est tombé. Kintaro, je l'ai eu, je crois. Et y a l'eau charme là-haut avec euh, son pote-advest. Et il faut Ah Faut faire le tour. On oui, va la charge, alors c'est parti. Denis, tu viens avec Denis. moi, on va passer ouais, dans pas. le dos. Le scadar est en E3, il veut nous faire pardon. Ils ont regardé Delta Ouais, on va prendre Delta. Regarde bien, son le radar. Je suis tombé. Ah mince. Okay. C'est un mouvement con. Ah, là on est dans ce... Là on on va juste faire un tir concerté euh, de... Non, non. Oui. Oh. T'étais pas dessus Ah oui, très bien, c'est parti. Non. Non. Alors, bon bonsoir, bonne Salut Kitty. Je suis mort. Salut Kitty. vachement chaud. C'est le mot, c'est quoi C'est le truc bon. Oui, des fois t'as ton bras qui Non, le c'est quand t'as un, un torse droit ou gauche tu te pètes, et t'as toujours ton bras, en il est tombé, atlas tombé, atlas tombé? Au sommet, à Il est à distance. Il distance. Il est Il Il à Ouais, bon, les... tout oh, est à On a osé descendre. Ça laisse moi tout seul en bas comme <rire> il fait le... T'as fait le... T'as Ah Allez, nous sommes au en en aidé, là vas-y il est terrible mais Ouais mais je peux pas le prendre de dos, faut que je prenne un autre. Ouais, il y a les deux en bas là. Non, là je pense que euh, le bac tu peux dropper. Faites attention à ce que c'est. Il a quoi C'est un PPC PPC medium laser... Bon, je vais, je vais tomber, et puis je vais faire un, un alpha, je vais essayer de l'avoir. Ah, un ah en... il <rire> <Hey, méchant, ça, rire> est méchant, c'est vrai, hein. Ah, merde, c'est le som, putain. Si tu 108. as juste subtil, petit bug, tu peux Tu le sommes d'abord, le somme, tu l'effleures. il meurt. Tu le sommes d'abord. Som som ok. Alors par contre, je sais pas où il est. Hein. Il est sur la droite, ça. Ouais. L'autre droite. Bien oh, vu, vu, bien vu, vu bien vu. vu est vrai. Vrai. Bravo, bravo. Là, je, je pense que tu peux dropper. Il est en face de toi. Hein. Ouais. Une ouais, une d d pas, ouais. Je pense qu'il a dû prendre du recul pour tirer ses LRN. Ils son PPC. Je suis pas sûr qu'il a encore tous ses armements là. Ouais. ouais, je sais pas. Il est là, je, je crois que c'est plus qu'un small laser en fait. Ce, ce, ce ah ouais. En dessous de toi, en dessous de toi. Drop. Ah, hein. là, ouais, okay. drop Des yeux. Et t'as ah, rien à craindre. torse. Y'a oh, aucune chance de te tuer hein. euh... Ouais. Tu joues avec la souris Ah oui <rire> <rire> oh. <rire> Tout ça va être excellent C'est la <rire> Bien joué. Ouais. C'était sérieux. Joli. Je 700. Netless, ouais. Wow. Bon moi j'ai un gros, euh, donc euh, ils vont me taper moi. Nominal. Quintaro est là. Hein. Ouais. On fait tes ailiers quoi. Ouais, Kintaro mais mignon. On avance là tout de suite, dans le dans le couloir hein. À droite euh, Oui, s'il vous plaît. Ça va. Allez. Alors... Euh... et sur moi, sur moi hein, donc euh, profitez-en pour les abattre, mais mettez-vous juste d'accord sur la cible que vous abattez ouais. Tu as des LRM sur ton Tarot, tarot Ouais. C'est quoi, c'est du LRM5, LRM10 LRM5. Ouais. Après, je suis pas très doué avec ce genre de truc encore, même. Ouais, bon, c'est un apprentissage aussi. Hein. J'apprends, hein, je suis désolé, j'ai pas très bien... Hein. Ouais ouais. en plus on, on t'a lancé là-dedans il y avait beaucoup de monde ce soir normalement la dernière fois il n'y avait pas autant de monde donc euh... c'était un ah, contact voilà. un eu. il y a quand même eu quoi Un bon prof ouais. Ah putain ils sont tous là attends je vais peut-être pas être trop m'exposer Bravo si vous pouvez le taper comme il faut Très bien. On a oh. attention le redback. Okay. Ils sont en haut, en train de me tirer dessus. Faut qu'on avance. Ouais, faut qu'on avance. Je vais sortir faire de, faire faire de er là. Sur... Bah, Firestarter, il est au milieu de nous. Il est dans tes fesses. Ah là là là là. Je suis ah, je... Euh, je... Ah, Désolé. Je... Je je de de chauds, je ouais, là c'est le... c'est stop. Ouais bah tu Je Tu prends une perres... En fait on n'a pas... Ouais, tu pas la pote. T'essayes de prendre du champ un petit peu. Euh... Ouais je vais essayer de reculer mais... Ah c'était... Horrible. Bon à l'arrivée. Ça me rappelle quand je joue tout seul. Là c'était <rire> plié euh, rapido ça. <rire> ouais. On Alors... C'est parti. Oh, je passe pas super lourd. Eh, dis donc, c'est qu'on est en train de lancer là hein Ben, ouais. le Alors le rôle de PNJ ça peut être un grand... Hein. Parce qu'il euh, faut vraiment se réfréner, on n'est pas là pour leur éclater la tête. Il euh, faut, faut essayer de se mettre un peu des brides. Mais on est là pour s'amuser quand même. Euh... <rire> euh, mauvais côté. Non. Si. Tu n'as pas le droit de dire ça. Si, si. <rire> non, non, on je ne on te croit que le groupe et on recommence. <rire> je ne te crois pas parce que sur Smurfy, euh, c'était écrit que c'était l'équipe 1 hein, qui était de ce côté. Ah. Je... Je Alors vous ou eu eu ou eu Attends, euh, on est niveau ou de côté Attends, de toute façon... Non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon Sauf qu'on est en skirmish, c'est ça le problème. Donc y a... les bases sont pas là. Faut... Ouais, faut le lancer en assaut. Hein. Bon. Fail <rire> Ouais. <rire>